Hey yo tout le monde, c'est Teridil. on se retrouve pour le guide des 28 journaux audio paria sur Halo Infinite. Avant de commencer cette vidéo, petite explication sur les journaux audio paria. Ils ne se comportent pas de la même manière que les journaux audio spartan. Les emplacements de tous les journaux audio sont prédéfinis. S'il vous manque un numéro en particulier, vous pouvez aller simplement chercher le numéro en question. Alors dans le cas des fichiers audio paria, il y a trois séries. La première est découverte archéologique, il y en a 4, et les 4 journaux audio sont en fait dans les quatre spires qu'il y a au niveau de l'île du Sud-Est. Il y a ensuite témoignages d'Escarum, qui sont 9 journaux audio que l'on va trouver dans des missions qui sont donc ratables. Et enfin il y a renseignements sur l'avant-poste, il y en a au total 15, et ils se trouvent tous au niveau des avant-postes paria, plus 1 au niveau de l'avant-poste Tremonius, qui est un petit peu à part. Alors, commençons par les fichiers audio découvertes archéologiques. Ils se trouvent donc tous dans les spires de l'île du Sud-Est. Donc on va commencer par la spire qui est au nord-ouest de cette île, dans laquelle vous allez trouver le journal audio numéro 1. Sachez qu'il est possible de retourner dans les spires, même une fois les missions terminées, ils ne sont donc pas ratables. Le second journal audio de la série découverte archéologique va se trouver dans la spire qui est au nord-est. On va se diriger vers la spire qui est la plus au sud-est pour trouver le troisième journal de la série. Et enfin, quatrième et dernière spire, celle du sud-ouest dans laquelle on va trouver le quatrième journal audio de la série « Découverte archéologique ». On va attaquer la série de journaux audio témoignages d'Escarum. Le tout premier va se trouver dans la mission navire de guerre Bracon. Il va être dans la salle de contrôle du vaisseau dans laquelle il faut détruire des générateurs. Au niveau de la porte de sortie il est juste contre le mur à gauche. On attaque le second journal audio de la série qui va être dans la mission Fondation. Attention celui-ci est donc ratable. Après avoir secouru l'arme il faut rejoindre la surface et on va enchaîner une série de salles avec des ennemis et un journal audio qui va être apposé à côté de la porte de sortie qui est dans le cheminement normal de la mission, il est assez facile à trouver. Troisième journal audio il va être au pied de la mission la tour, qui est sur l'île du sud-ouest, alors celui-ci n'est pas ratable étant donné qu'on peut retourner le chercher même après avoir terminé la mission, il va être dans un container au pied de la mission. Quatrième journal audio, il va être dans la mission site de fouille, dans la salle de contrôle du rayon extracteur. Il me semble qu'il est possible de retourner à l'intérieur du bâtiment en passant par la vitre qui a été brisée. Je dirais donc qu'il n'est pas ratable et il va se situer juste en face du panneau de contrôle. Cinquième journal audio de la série, on va passer sur l'île du centre où il y a les trois canons antiaériens. aériens on va se diriger au niveau du canon antiaérien qui est à l'ouest et juste en haut de l'élévateur, on va avancer pour entrer dans un container et on va trouver le journal audio posé sur une table. Sixième journal audio, on va se diriger au niveau du canon anti du nord, cette fois-ci, on va se diriger dans un container qui est à proximité de ce dernier pour trouver le journal audio. Septième journal audio, on va aller au niveau du troisième et dernier canon aérien de l'île, celui qui est au sud-est. Il va être dans un container qui est au pied du canon. Huitième journal de la série, il va se situer dans la mission « Le Temple du Jugement ». Attention, il est ratable Juste avant d'affronter Djigaerdomné, on va avoir le journal qui est apposé sur des caisses, juste devant l'épave de vaisseau. Enfin, neuvième et dernier journal audio de la série, lui aussi dans la mission Le Temple du Jugement, lui aussi ratable. Il y a Brohammer qui est fait prisonnier par Escarum juste avant qu'on l'affronte. Et eh bien au lieu de se diriger vers lui pour le libérer, il est apposé contre un mur derrière lui. Et on attaque à présent les 15 journaux audio renseignements sur l'avant-poste qui se trouvent tous au niveau des basse paria ainsi qu'un dernier au niveau de l'avant-poste Trémonus. Le premier se situe au niveau de la base paria armurerie du jugement, un petit peu à l'écart de cette dernière dans une grotte. Le second journal audio est dans un bâtiment dans lequel il y a un hologramme de fusil électrique dans l'avant-poste armurerie du jugement. On passe à la basse paria corne d'abolition pour le troisième journal audio, il va être dans la structure principale. Le quatrième journal audio est toujours dans l'avant-poste corne d'abolition dans le bâtiment qui est juste en contrebas de ce dernier posé contre des caisses. Passons à l'avant-poste Paria, Forge de Tiche, il y a une très grande grotte qui a été creusée à même la paroi de la montagne, on va tout simplement s'engouffrer dans cette dernière pour tomber tout pile sur le cinquième journal audio. A proximité de l'entrée de cette grotte, il y a un bâtiment Paria dans lequel des véhicules sont démontés, et bien dans ce bâtiment il y a le sixième journal audio. Passons au 7 journal audio qui se trouve dans l'avant-poste Redoute de la Scission, il va être dans un conteneur ouvert plutôt au nord de cet avant-poste. Le 8 journal audio est lui aussi dans l'avant-poste Redoute de la Scission dans un grand bâtiment qui est au sud-est de cet avant-poste, c'était un bâtiment dans lequel il y avait des marines à sauver. On change d'île, on passe à présent à l'île du sud-ouest pour aller au donjon de la rançon et chercher le 9 terminal qui va se trouver dans un bâtiment plutôt au centre de la base. 10 journal audio, toujours dans le donjon de la rançon. Il va être apposé dans une zone où il y a des véhicules démontés et notamment un scorpion en pièces détachées. 11 e journal audio, on passe à présent à l'île du sud-est, à la crête de l'annexe. On va aller en contrebas de cet avant-poste, là où il y a les anneaux en pierre Forerunner. Il y a derrière ces derniers l'entrée d'une grotte qui mène à une salle dans laquelle il y a un souffleur. Et bien juste derrière ce souffleur on va trouver le journal audio. Un peu plus en hauteur de cet avant-poste on a trouvé un bâtiment dans lequel il y a un hologramme des générateurs à détruire. Vous trouverez au pied de ce dernier le 12e journal audio. On arrive au 13e journal audio qui est à l'avant-poste du portail de la rupture. Il va être au nord de cet avant-poste, dans un bâtiment qui est à côté d'un souffleur dans lequel des banshees sont garés. À côté d'une table, vous trouverez le journal audio. Quatorzième journal audio, il va se trouver au sud du portail de la rupture, en hauteur, dans le couloir qui mène à la dernière salle, avant de terminer l'avant-poste. Enfin, quinzième et dernier journal audio, il va se trouver en dessous de la plateforme où Brohammer vient nous chercher en Pélican à la fin de la mission qui porte le même nom, et oui, normalement c'est le premier que vous trouverez, et pourtant c'est le dernier de sa série. Et c'est tout pour cette compilation, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à consulter nos autres compilations de collectibles sur Halo Infinite. Moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, et bien entendu, vive Halo